Salut tout le monde, est-ce que ça vous dit de cuisiner et de bouger comme un champion qui est prêt à partir au Paralympique de Tokyo Enfin, un champion de tennis. Salut Joachim. Salut Luc. T'as gagné Roland-Garros en double, t'es top 5 mondial depuis des années. Mm -hmm. Tu viens de remporter l'Open d'Australie, là tu pars au Paralympique. Est-ce que tu pourrais signer ma balle de <rire> Avec grand plaisir Signé par Joachim Régard, rire je tremble. Et là, Joachim tu es en préparation pour... Pour les Jeux. Donc Maintenant, tu veux l'or. L'or. Le bronze euh, m'a pas suffi, je, je veux faire mieux. Est-ce que ça te dit, avant de parler sport et tennis, de parler un peu cuisine Un grand plaisir. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin Yaourt, granola, euh, confiture de fraises et euh, graines de euh, chia. Ton péché mignon Ça va être les frites, euh, le burger frites euh, de la friterie du coin, bien évidemment. À quoi ressemble l'assiette d'un champion comme toi C'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc un tiers de féculents, un tiers de légumes et un tiers de, de protéines. Champagne ou pétillante Champagne. Ton snack préféré en NutriScore score A euh, Des barres de protéines. Ton snack préféré en NutriScore D Une bonne tablette de chocolat. On passe en cuisine Avec grand plaisir. Okay. Je vois me, le pokéball et toi c'est une histoire d'amour. Hein. Je suis pas fan des concombres et des oignons, donc d'accord. Euh, on va voir. J'espère euh, les préparer d'une manière dont tu vas les, les aimer. Il y a un peu tout, il y a le féculent, le quinoa, il y a les scampi qu'on va mariner légèrement aussi. On va mm -hmm. faire une mayonnaise un peu relevée au sriracha. Donc tu peux commencer par casser un œuf, assaisonné. Une cuillère à soupe de moutarde, vinaigre de vin blanc. Ensuite tu peux mettre le mixeur plongeur dedans. Puis je vais seulement maintenant rajouter l'huile. Tu mélanges, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Mais aujourd'hui, on va faire une mayo sriracha. Et puis tu mélanges et tu as une mayonnaise parfumée. Les oignons et le concombre. Alors, tu peux découper le concombre et les jeunes oignons en poké, Donc, en petits cubes. Et moi, je vais faire la même chose avec l'avocat. Vu que tu n'aimes pas les concombres, je vais essayer de. De de les préparer, les faire aimer. Donc je vais, je vais un peu les, les mariner à l'asiatique mm -hmm. avec de l'huile de sésame torréfiée, ouais. un tout petit peu de vinaigre, de poivre, et juste les laisser macérer comme ça pendant 5 à 10 minutes. Ok, donc ça, ce sont les concombres marinés. Toi tu peux faire la même chose avec les scampi, donc ceux-là ils sont déjà pré-cuits. Euh, bon, okay. Tu peux les mariner avec le poivre, d'huile de sésame, et puis un peu de jus de citron vert, ça c'est vraiment pas mal. Et tu vois surtout que t'es habitué à tenir un couteau, t'es pas euh, mal à l'aise en cuisine. Enfin, ça fait ah, je t'ai regardé à la télé. Donc, euh, ah ça. ouais <rire> J'ai juste précuit du quinoa, ça tu sais à quoi ça ressemble, c'est du quinoa cuit qui est un peu refroidi. <musique> Ton légume favori Le pokéball de Joachim Gérard, le voici. Pour l'instant c'est très bon. J'ai pas encore goûté le, le concombre, mais pour te faire plaisir je vais quand même le goûter. Toujours pas fan C'est pas ma tasse de thé. Bon Joachim c'est pas tout ça, mais après la cuisine, est-ce qu'on peut toucher un peu la papelle Oui, on va sur le terrain et, et je t'apprends un peu. dis, Joachim, une routine pour toi comme ça, une... avant une compétition, ça ressemble à quoi euh... C'est beaucoup de préparation, échauffement sur le terrain, échauffement hors du terrain, et puis après, euh, préparation de la raquette, des boissons, il y a tellement de choses à préparer. C'est beaucoup d'étapes pour être prêt finalement sur, euh, sur le moment. Tu peux me montrer deux, trois techniques pour m'améliorer un peu, parce que j'ai une revanche à prendre avec mon frère. Alors on va aller t'entraîner pour que tout soit prêt. là. Oh, je suis nul Il y a un trou dans ma raquette, tu je... <rire> ah Aïe Ouais, come on, ici Service. On va dire que c'est finalement le shot le plus simple parce que tu t es à l'arrêt. Ok. Donc, euh, si tu l'auras, tu peux t'en prendre que toi-même. Prise marteau. Marteau. Et donc tu la lances. À toi. Un grand merci pour aujourd'hui. Un grand plaisir. C'est vraiment cool. On te suit dans toutes tes exploits, tu le sais. Merci beaucoup. Euh, merci pour aujourd'hui, c'était vraiment cool. De rien. Slice. Comme ça. J'espère qu'on n'enregistre pas parce qu'il fait ça, slice. Et vous aussi, partagez vos recettes et astuces de sportifs sur Instagram et taguez-nous. Car si vous passez la barre des 250 likes, vous rejoindrez la liste des champions du magazine Deleuze. Et ça, c'est vachement chouette. Après, si vous voulez découvrir plus de recettes et de workouts de champions, une adresse deleuze.be.